Bonjour les amis nous sommes vendredi 23 juillet 2021 donc euh, j'ai devant moi le graphique du DAX donc en daily donc chaque bougie correspond à une journée et vous voyez qu'on a fait une belle semaine donc après cette correction assez importante donc certains ont cru que c'était que c'était une catastrophe, que c'était un crack boursier mais je vous avais dit dans mes vidéos précédentes que d'après moi c'était une correction et qu'on avait un très beau trade à faire en ce début de semaine. J'espère que vous avez suivi mes vidéos, que vous avez pu en profiter, c'est tout ce que je vous souhaite donc euh, si je peux vous apporter cette aide-là et eh bien ce sera avec un grand plaisir. Alors euh, bon mes, mes étudiants ont déjà l'habitude de, de ma méthode de trading et on voit bien donc euh, si on fait une analyse à plus long terme, ce que je conseille toujours, qu'on est toujours dans ce mouvement très haussier. Les banques centrales avaient annoncé que quoi qu'il advienne, ils soutiendraient les marchés et on voit bien qu'ils continuent de le faire. Donc après cette correction on a une très grosse mèche ici. Et le marché selon moi a une bonne probabilité de continuer jusqu'au plus haut vers les 15.800. Mais on arrive dans des zones un petit peu où il peut y avoir des réactions donc importantes comme on voit ici vous voyez. Et à ce niveau-là j'ai coupé ce matin la position que, que j'avais encore depuis hier. Moi dans ce mouvement-là j'ai pris des positions, j'ai coupé, j'ai repris des positions, j'ai coupé. Euh, pourquoi ben Parce que j'avais d'autres activités, j'étais fort occupé avec l'immobilier cette semaine qui fonctionne très bien ici à Tenerife en ce moment et donc euh, ben je surveillais mes trades sur mon, sur mon smartphone mais euh, je prenais donc euh, des positions et je coupais mes gains au fur et à mesure. Je n'ai pas laissé des positions ouvertes euh, sur, euh, sur le long terme donc de plusieurs jours. Parfois laisser une nuit comme ce que j'ai fait hier, mais en général, vous pouvez gagner beaucoup aussi en prenant une position, en coupant, en reprenant une position parce que quand vous avez, comme vous voyez ici, une réaction, eh bien, vous pouvez reprendre au meilleur moment, vous pouvez faire la même chose, vous voyez ici. Donc, ce sont des mouvements, chaque fois que vous avez une, une ou deux bougies rouges et que vous avez fait votre analyse à plus long terme, et que vous pensez que le marché va aller plus haut et bien à ce moment-là vous, vous prenez euh, des, donc euh, vos gains, des profits et puis vous reprenez des trades plus bas. Vous pouvez si vous voulez garder des positions ouvertes en les protégeant mais euh, ça fonctionne bien également si vous prenez, vous coupez euh, donc euh, vous prenez les, des gains de cette manière-là. J'ai mes chats qui jouent un petit peu, ils sont ici dans mon bureau. <rire> Euh, vous les entendez peut-être. Donc euh, pour moi on peut aller plus haut mais attention essayez de profiter donc de, de corrections comme cela parce que sur euh, un autre graphique donc euh, j'ai également, on arrive là sur un, sur un niveau où peut y avoir une réaction donc à ce niveau-ci. Donc euh, je laisse quand même des informations supplémentaires pour mes, pour mes étudiants donc euh, si vous cherchez à avoir toutes les informations et bien dans mes formations Scalping Scalping plus Ishimoku forma, ou Formation Complète vous aurez encore euh, des informations supplémentaires qui vous permettra d'optimiser vos trades et de profiter donc, euh, au maximum des mouvements que nous avons et je vous conseille donc euh, de trader le DAX parce que on, vous voyez les mouvements qu'on peut avoir c'est quand même un très, bel, très beau mouvement ici du plus haut au plus bas donc c'était quasiment 800, 800 points et on a refait déjà 500 points ici. Donc vous voyez les, les beaux trades qu'on peut faire ce, comme cela en étant prudent mais en, en y allant aussi. Hein. Vous pouvez prendre un peu de levier lorsque vous avez des, des corrections de ce type-là et faire des, des très beaux gains en, en quelques jours. Donc le DAX c'est le marché idéal pour cela et en ce moment donc pendant les vacances d'été eh bien on voit que, que ça bouge. Hein. Il y a, a peut-être moins d'opérateurs mais euh, ça bouge bien donc il y a moyen de gagner pas mal d'argent sur le DAX en ce moment. Mais il faut avoir une bonne méthode, ça c'est quand même la clé pour arriver à, à faire des résultats comme cela. Dans mes vidéos, si vous suivez mes vidéos, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je pense que je donne suffisamment d'informations pour, euh, pour déjà bien démarrer mais après si vous voulez aller plus loin eh bien je vous conseille euh, mes formations qui sont quand même à un prix euh, je crois euh, tout à fait compétitif par rapport à la concurrence et qui vous donneront euh, matière à gagner pas mal d'argent dans les prochains jours sans devoir passer des heures, des heures à étudier euh, donc euh, comme, euh, comme vous pouvez trouver sur, sur des formations qui, qui vendent au kilo euh, <rire> leur soi-disant méthode. Non, moi j'essaye d'être assez pratique et, et de vous donner euh, des choses concrètes pour pouvoir euh, avoir des résultats dans, dans, les décès, dans les meilleurs délais. Donc euh, c'est clair qu'on peut de cette manière-là s'amuser beaucoup sur le marché et à, à avoir rapidement euh, des bons résultats. Maintenant je vous conseille de ne pas commencer avec un trop gros compte bancaire. Attendez je suis en train d'observer mon chat là qui, qui essaye de grimper, de sortir par une fenêtre. Non tu peux pas. <rire> voilà. Donc, ben voilà donc on continue aujourd'hui, terminez bien cette semaine, soyez prudents. Euh, en cette fin de semaine on verra un petit peu ce qu'il va faire encore cet après-midi. Il est 10h, 10h15 pour le moment et euh, donc 10h15 ici donc ça fait 11h15 en France. Bon ne commettez pas de, de trop gros risques en, en cette fin de semaine, attendez peut-être la semaine prochaine et euh, on verra alors ce qu'on peut faire. Si vous voulez en attendant ben, inscrivez-vous à une de mes formations et vous verrez un petit peu comment... On peut euh, opérer sur les marchés en ce moment pendant les vacances. Voilà j'espère que vous avez apprécié euh, cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce que je pense que ça peut vraiment beaucoup vous aider à démarrer dans le trading ou à améliorer votre méthode. Voilà je vous dis à très bientôt je vais m'occuper de mes chats parce qu'ils sont très actifs en ce moment. À bientôt, au revoir.